appel, présentation des visiteurs, déclaration des députés, le député d'Oxford. Monsieur le Président, l'école euh, Robards pour les aveugles et les sourds donne du soutien pour les gens qui euh, sont en son malentendant. Un de ses étudiants, euh, c'est plutôt une jeune fille de 4 ans qui s'appelle Leia. et j'ai rencontré sa mère. Elle m'a parlé du fait que c'est vraiment incroyable. Elle dit que l'école pour les sourds, c'est euh, vraiment une ligne de sauvetage au langage, à l'éducation et à l'identité. Depuis que Jaya est allée à l'école pour les sourds, elle a commencé à faire du contact. Les modèles montrent qu'elle n'a pas toute seule, elle communique avec les parents, elle a seulement 4 ans et elle a besoin de beaucoup d'enfants, d'aide. C'est seulement comment elle va avoir les capacités li linguistiques. Là, sa mère a euh, écrit à la ministre de l'Éducation, à la première ministre, en demandant qu'on... Laisse la porte, euh, l'école ouverte et elle est ici avec des centaines de, de parents qui demandent ce qu'on ferme pas ces écoles d'application, écoles euh, provinciale et euh, ce matin, la ministre n'a pas assuré qu'on ne pas l'école pour les sourds et je demande à ce qu'on arrête la peur et que l'école pour les sourds robards ne soit pas fermée et que les, toutes les écoles provinciales d'application restent ouvertes. Merci, le député d'Essex. Merci, comme toujours. Ça me donne grand plaisir de reconnaître les bonnes personnes qui font de bonnes choses dans ma circonscription. Euh, le, la fin de semaine dernière, je suis allé à la cérémonie d'intronisation dans le palais de la renommée euh, de l'agriculture Merge, euh, la framboise, Diane, Colantonio et Glenn ont un une place. Mary Jane Laframboise a vécu de, a, dans la ferme de la famille. Elle a obtenu un, un baccalauréat et un, un certificat d'enseignement. C'était l'ancienne vice-présidente de la Fédération d'agriculture, a travaillé dans l'institut et Mary Jane a travaillé avec l'association de sécurité dans des, euh, des fermes. Glenn a acheté son... Euh, euh, sa ferme en 1956 et elle a élevé des porcs. Ils ont cinq enfants et neuf petits-enfants. Ils ont servi dans beaucoup de comités. Et Glenn a reçu le prix de conservation et le certificat bicentenaire de mérite de la province et beaucoup d'autres. Et Diane Colinton, qui est créée dans la ferme de la famille, elle est allée à, au, collège, à, au collège des enseignants et est impliquée dans le domaine depuis 30 ans. Diane n'était pas à, présente au cérémonie parce qu'elle avait des, elle, elle des problèmes de santé, mais je souhaite de bonnes choses et je remercie de leur contribution à l'agriculture. Merci. Le, le, la députée de Scarborough, merci. On a le dixième anniversaire du cercle de lecture qui a été fondé dans ma circonscription et que moi j'ai fondé quand j'étais conseiller en éducation dans ma circonscription. Ce programme a lieu dans la bibliothèque publique pendant 90 minutes à chaque samedi d'octobre à 40 enfants participent. Après de rencontrer leurs amis, Et il y a des activités comme l'écriture, les casse-têtes, des jeux. Ça donne l'occasion aux enfants de. de Développer leur langue, leurs aptitudes linguistiques et autres. Ce programme donne aux jeunes bénévoles d'avoir des heures de bénévolat et de développer des aptitudes euh, de, civiques. En tant que première génération sino-canadienne. Je connais l'importance de la bibliothèque publique à des familles comme la mienne pour acquérir des aptitudes linguagiaires en anglais. Le 23 avril, c'est le dixième anniversaire euh, et donc je remercie euh, le, le bénévole, les parents et la bibliothèque locale d'avoir ce programme qui va donner la possibilité à les enfants de tous âges d'apprendre à mieux lire et de l'apprécier. Merci. Déclaration du député du député de stormont South Glengarry. Le mois dernier, les Canadiens ont pu penser à l'importance de l'industrie, de la sécurité en milieu agricole. Et la, les fermes et l'agriculture sont vraiment une pierre fondamentale de notre prospérité. Dans ce secteur, on mène l'innovation, la productivité, l'emploi et on cible la qualité. On, il y a des... Euh, Emplois stables, qui payent bien, et, mais, malheureusement, dans l'agriculture, il y a encore des dangers. Avec une bonne technologie et, et des nouvelles règles intelligentes, on a fait beaucoup de progrès, mais il y a encore des choses à faire. Dans ma circonscription, on a parfois des accidents. Hein. Des gens de ma, pendant ma vie, dans la famille, on a eu beaucoup d'accidents. J'ai perdu une soeur, un voisin et un cousin. J'ai perdu en, en, à la fin janvier. Euh, un, un bon ami à moi, Ervin Reynolds, ancien maire de North Dandas, qui euh, avec lequel j'étais dans le conseil municipal, et, et malheureusement, il a perdu sa vie dans un accident et une stratégie agricole. Mon beau-père a perdu son père et... Euh, un peu de temps après sa retraite, Marcel a perdu sa vie en faisant quelque chose qu'il adorait faire, en travaillant avec son fils, Rock. Il coupait de, du bois depuis qu'il était jeune, et donc l'accident, c'était juste un accident, quelque chose qu'il faisait euh, depuis longtemps. Marcel a vraiment un trou, un vide dans la famille. Et parce qu'il a travaillé dans beaucoup de comités, c'était la personne à qui s'adressaient les gens qui avaient besoin d'elle. Comme vous voyez, Monsieur le Président, la semaine de la sécurité agricole touche trop de familles en Ontario. Merci. La députée de Kingston et les Îles. Merci, je suis très content de prendre la parole pour reconnaître euh, le centre d'Élèvement des enfants de l'hôpital Hôtel Dieu et, et qui a célébré son 20e anniversaire dans ma circonscription. Euh, cette course de levée de fonds, qui, ou, qui célèbre son 20e année, a, a, aide beaucoup la collectivité et nous et ça nourrit notre âme. Plus de 400 gens de Kingston ont levé plus de 28 000 dollars pour ce Centre de développement des enfants, un des 21 centres spécialisés de l'Ontario qui donne des services critiques aux enfants et aux jeunes qui ont des besoins physiologiques, neurologiques ou d'autres problèmes comme la paralysie cérébrale. Depuis 42 ans, le, les ergothérapeutes et physiothérapeutes ont donné beaucoup de travail. Je veux dire bonjour à Mary, John et Braden qui ont perdu Briley. Euh, un jeune Braille et, et son sourire euh, pouvait faire sourire beaucoup de gens et sa famille a donné des papillons mauves pour rendre hommage à son, à son souvenir et son esprit a touché beaucoup pendant cette course du CDC. Merci au leadership de Margaret Van Beer de tout le travail, du fait que la course cette année ait du succès et à chaque année. Vanessa Braille, vous êtes fantastique des ambassadeurs. Merci beaucoup. D'autres déclarations de députés? La députée de Cogneau. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, j'ai eu le grand honneur de souhaiter la bienvenue au maire de Tel Aviv, Oran Dolahid. Il était ici, en fait, pour faire la promotion de Tel Aviv. Il veut qu'on soit en visite. Il était ici avec un groupe du Comité canadien de la Fondation Tel Aviv. Et on peut trouver à telavivfondation.org sont venus des gens Orcas Biss, Margalit Navan, Erin Batat Ils sont tous de la région de Toronto. Et en fait, ce qu'ils font, ils font la promotion des contributions, de l'investissement et de l'intérêt à, à, un à une ville incroyable qui est Tel Aviv et ils sont devraient à l'éducation, aux services sociaux, au bien-être, aux arts et à la culture, au sport, environnement et qualité de la vie. Et ce que le maire a dit, qui était intéressant, 6 du budget de Tel Aviv va pour les arts et la culture. Imaginez cela. Ce soir, il y a le comité de CGPA, qu'on appelle le comité canado-juif des affaires publiques. Il y aura beaucoup de professionnels qui seront là et j'espère voir beaucoup de mes amis des deux côtés de la Chambre qui on va vont célébrer l'implication de notre jeunesse juive dans l'activité politique. Merci encore une fois et je suis très content que Mayo va à la fête et je vais lui demander d'être là. Merci. D'autres déclarations de député, le député de bramley alton Merci aujourd'hui marque une occasion extraordinaire pour la communauté Sikh. avril, en, en, dans l'Asie la, du Sud, on célèbre Varsakhi. Mais pour les gens Sikhs, le 14 mars, la journée Kalsa de on parle de la création du Kalsa. Le Kalsa, c'est un temple fondé par Guru Seremijin. C'était un, un des gourous finaux. Kalsa est défini comme le souverain, les gens qui sont libres. Aujourd'hui, c'est la célébration de notre sénérité, de notre esprit d'indépendance. Et ce que Kalsa était censé faire, c'était un ordre ou une famille à la justice euh, qui est, voulait maintenir les principes de la justice sociale. Il y a un système de caste qui était oppressif, qui euh, où on voulait que les gens restent. Euh, esclaves dans leur esprit et la Kassa c'était le moyen pour que les gens puissent remplir leurs propres ambitions leurs propres potentiels afin que toute la euh, société puisse avoir cet esprit donc il, on célèbre Vas Balsaki la fête des de, moissons de la mi-avril et le gourou Gobind Singh demande à tous ses disciples de les rejoindre en célébration Merci. Merci. Déclaration de député, le député de Scarborough-Sud-Ouest. Merci. Je suis très content de célébrer la transformation des transports dans ma circonscription de Scarborough-Sud-Ouest. Il y a euh, le, la ligne de Eglinton Cross Crosstown de train léger et la construction continue dans le côté ouest et euh, ce rêve d'améliorer les transports communs est plus proche que la réalité. Il aurait 25 nouvelles stations dans la ligne scarborough au sud ouest euh, de Ocon jusqu'à la station Kennedy. 30% de ces nouvelles stations seront dans ma circonscription et j'ai reçu beaucoup de commentaires positifs de mes concitoyens et donc notre gouvernement à, à, à aide l'infrastructure ici à Toronto et partout dans la province. L'infrastructure des transports est très importante. Les transports en commun aide les gens à aller au travail, les étudiants à aller à l'école, les aînés pour qu'ils puissent faire des activités partout et les résidents à aller là où ils veulent aller et quand on a besoin d'y être. J'ai hâte de euh, voir le progrès de la ligne qui traverse la ville, la ligne de Eglinton, et qui aide uh, sc -scar au sud ouest et tout l'Ontario. Merci de la déclaration de député, le député de Mississauga-Streetsville. Merci, Monsieur le Président. L'auteur japonais, Tamaki Matsuaka, a écrit un livre important sur uh, la campagne sino-japonaise prolongée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Uh, aussi important, Toronto Alpha, un groupe largement chinois formé pour documenter et élargir l'histoire de cette campagne Paul a publié un livre qui s'appelle euh, « Mémoire déchirée des Nankins ». L'auteur Matsuoka est devenu un enseignant au Japon en 1982 et il a vu la différence entre les livres d'histoire au Japon et dans le reste du monde qui traitaient la campagne sino japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale. À la fin des années 80, Tamaki a commencé à interviewer des survivants des anciens combattants de Nankin, qui maintenant s'appelle Nanjing. Elle a écrit euh, les contes des survivants chinois et des soldats japonais qui ont tué beaucoup de soldats et de, de civils. C'était vraiment une histoire incroyable, avec beaucoup de documentation, souvent reniée ou ne pas donner assez d'importance au Japon. Les mémoires de Shereen Nankin est un chapitre qui manquait dans la documentation de la campagne la plus longue de la Deuxième Guerre mondiale où 25 millions de Chinois ont été tués, particulièrement parce que son auteur est japonaise. Ce livre donne plus de lumière sur un coin très sombre de la Deuxième Guerre mondiale. Je remercie tous les députés des déclarations.